Quand on travaille sur les iPad, euh, par exemple, euh, on va avoir sur la plateforme IMT Lazarus un rapport de navigation, un rapport d'activité de ce qui a été fait par euh, chaque dispositif, chaque élève, soit à l'école, soit euh, chez lui ou chez elle, euh, s'ils sont en train de. Euh, de euh, recevoir classe de manière virtuelle. Et cette euh, capture d'écran de chaque, euh, de chaque euh, 30 secondes va être enregistrée sur la plateforme IMT Lazarus pendant euh, une journée. Et même si l'école euh, a la possibilité d'avoir Google Drive ou OneDrive, IMT Lazarus s'intègre aussi avec ces plateformes pour avoir une période d'enregistrement aussi plus grande. Donc, on peut analyser l'activité de chaque élève, éviter des distractions et faire un contrôle plus proche pendant la réalisation des examens.